Vous venez d'écrire un nouveau livre 12 rencontres en terrain psychotique pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et pourquoi ce livre euh, Je suis Jacques Dill, psychologue, j'ai travaillé à santé mentale et communauté jusqu'en 2010 Mais oui, moi je suis Marcel Sassola, je suis psychiatre et j'ai travaillé dans la même institution aussi dans la même période euh... En particulier dans des structures que nous avons créées avec d'autres, dans le cadre de cette association, des structures particulières euh, destinées à des personnes qui souffrent de troubles psychotiques, d'où le titre, et essentiellement des communautés thérapeutiques et un centre de crise. Et, et l'action de, de ce livre se déroule dans ces, dans ces deux territoires-là, essentiellement. Alors Comment nous avons procédé, comment on a conçu ce livre, nous l'avons bâti en douze chapitres, euh, chacun de ces chapitres euh, euh, se présentant comme un diptyque avec d'un côté un récit que j'ai écrit et de l'autre, à côté plutôt, un commentaire euh, réalisé par Marcel Sassolas. Il faut peut-être préciser que le point de départ, c'est quand même ces notes que tu as prises tout au long de ton activité professionnelle. Qui ont, que tu as fait, que tu as transformé peu à peu en, comme des petites nouvelles, des, voilà. des récits. Oui. Complétés par des souvenirs, évidemment. Ah, la... et, et voilà, c est, c est, ces récits euh, qui étaient dans, un, dans tes tiroirs, un jour, on a l'idée d'en faire quelque chose, de, en particulier de les rassembler. Alors, nous, nous pensons qu'il y a une, une, une originalité à, à ce livre par rapport, par rapport à d'autres ouvrages sur la psychiatrie, euh, puisqu'il s'agit d'une sorte de témoignage, d'une forme de travail qui a été la nôtre pendant pas mal d'années, euh, forme de travail qui, qui nous semble aujourd'hui menacée, et dont le lecteur devient le témoin. Voilà, il euh, y a cette dimension dans, dans ce livre qui, euh, bon, qui, qui peut le, le, le distinguer son approche d'autres façons oui, de parler de la psychiatrie c'est intéressant de remarquer en effet qu'il s'agit de témoignages réfléchis, commentés et c'est pas ni un traité de psychiatrie ni un reportage sur les communautés thérapeutiques ni un bilan de ce que nous avons fait pendant toutes ces années c'est euh, une sorte en effet de possibilité qui est offerte au lecteur d'entrer de, par la petite porte et d'être le témoin de ce genre de travail très particulier que nous avons fait pendant tant d'années et qui continue d'ailleurs aujourd'hui avec d'autres interlocuteurs.